C'est tout à fait autobiographique ce film, euh, sauf que... Aut autobiographique dans le sens que... Je n'ai jamais su faire que ça. Si vous voulez, moi je viens, je suis un acteur au départ, je viens du monde du théâtre, et euh, c'est pour ça que je suis souvent venu à Avignon. Euh, et, mais euh, quand j'ai commencé à faire du cinéma, une, mon seul moteur était de parler que de ce qui m'animait, de ce qui me hantait, à savoir l'exil. Euh, et, et donc j'ai fait trois films. Là, je ne sais pas si vous étiez dans la salle, donc j'en ai parlé un peu, donc je vais pas on répéter. Pas dans donc j'ai fait j'ai fait j'ai fait un court métrage qui s'appelle La Route du Nord, qui est sur mon père, euh, qui d'après une histoire que j'ai vraiment vécue avec lui. C'est un court métrage qui a extrêmement bien marché, qui m'a un peu légitimé euh, dans ce dans ma nouvelle dans mon nouveau métier de, de, de réalisateur. Ensuite j'ai fait un, un documentaire qui s'appelle Tchékov à Beyrouth, suite à la mise en scène de la cerisée de Tchékov que j'ai faite au Liban en arabe, qui est sur ma mère et sa famille. Et ensuite, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Le Fils du Joueur, sur euh, l'enfant que je fus oui, je euh, quand j'étais obligé, obligé de quitter le Liban. En fait, je ne sais parler que de moi. Euh, dans le sens, pas parce que je considère que je suis intéressant, mais vraiment loin s'en faut, mais euh, je, je... mon... mon, mon... La marmite dans laquelle j'épuise euh, tout ce que j'ai à dire, c'est l'enfance. Et c'est le Liban. Donc et donc ce film-là, pour en venir à ce film, c'est euh, tous ces gens que vous avez vus dans le film, ce sont des gens que j'ai connus, ce sont des gens que j'ai côtoyés. C'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, ce sont mes deux tantes, c'est mon père, c'est euh, des gars de village. Je les connais tous. Et, et, et vraiment, vraiment, vraiment. Et je les aime tous profondément. C'est pour ça peut-être qu'il y a cette espèce de que je n'arrive jamais à prendre parti, euh, jamais, jamais, parce que je les trouve tous, euh, tous euh, victimes. Ah, vous, vous prenez quand même le parti de, de la femme aussi, là, puisque la femme se libère, donc euh, c'est quand même un, un parti pris qui est, qui est important dans, dans ce pays, de la laisser aller vers la liberté et de cette façon-là Sûrement. Euh, sûrement, sûrement, vous avez raison. c'est pas que je, je prends sa partie, c'est son portrait. Oui. Je ne prends pas son portrait. Non, non, je ne veux pas son parcours. quoi. C'est son portrait parce que est- ce qu'elle se libère oui. On peut se poser la question. Oui, la a fait oui. quand même. Où va-t-elle Que peut-elle faire oui. que, que peut faire une jeune fille de cet âge, à cette époque, qui va abandonner son mari, son petit garçon, pour aller... Parce qu'elle a une voiture Comment elle va faire le plein où elle va aller, qu'est-ce qu'elle va devenir, c mais, mais en effet, effet c'est le portrait de cette femme, et c'est euh, toute la complexité de la femme, que je ne suis pas, mais que je, je, je crois que je, je suis comme une éponge qui a, qui a été imbibée toute mon enfance de, des femmes qui m'ont entourée, et particulièrement de celle que j'ai adorée, euh, qui est ma mère, et... Euh, peut-être que quelque chose m'a été transmis que j'ai essayé de développer euh, de manière tout à fait inconsciente. Hein. Oui, il y a une grande compréhension de tout ça. Oui, c'est oui. ouais. bah, ce qu'on ressent. On ouais. sent, ouais. sent qu'il y a une grande compréhension de, de, voilà, de ces actes. Vous ne prenez pas de jugement. Euh, voilà, c'est vrai que vous avez une distance mais en même temps, vous montrez la réalité d'une situation qui est multiple dans, dans, des, dans les pays euh, voilà, concernés. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Les trois sont... Sens... Toutes les trois très différentes. Oui. Il y en a qui sont plus libérées, oui. plus envie de s'émanciper